Aux infrarouges qui pourrait être un, un de ces sujets de, de recherche, ou tu peux en dire quelques mots oui. Voilà, donc merci et bonne Sur les, sur les étoiles rouges, puisque c'est le thème du, du festival. Euh, les étoiles rouges, ce sont euh, des étoiles euh, dont la température euh, est plus euh, faible que celle du Soleil. Et donc elles apparaissent rouges, un petit peu comme le bleu. Tandis euh, que les étoiles bleues, elles sont plus chaudes que le Soleil. Euh, et donc euh, elles apparaissent bleues. Euh, alors aujourd'hui, en fait, euh, il y a une chose assez extraordinaire qui se passe euh, en ce moment hein, sur les... Je dirais, quelques années, euh, c'est qu'on est capable euh, d'aller euh, aux confins du système solaire, euh, par exemple sur un, un astéroïde, euh, d'envoyer une sonde qui va aller prélever directement sur cet astéroïde, celui-ci qui s'appelle celui Réunion, euh, prélever des échantillons euh, qu'on pourra ramener sur terre et analyser en laboratoire. Ça c'est vraiment quelque chose d'assez euh, fantastique puisqu'on est capable de ramener les morceaux du système solaire dans les laboratoires sur Terre. Ça, c'est assez extraordinaire. Ça, c'est la science, hein. c'est pas de la science-fiction. Par contre, faire la même chose sur les étoiles, on peut dire encore aujourd'hui que c'est encore du domaine de, de la science-fiction. On ne peut pas aller envoyer un vaisseau spatial qui va aller prélever un morceau d'étoile et le ramener sur, sur Terre. Pas encore. Donc, on fait autrement. Euh, et donc je vais vous expliquer un petit peu comment on fait aujourd'hui pour euh, s'approcher des étoiles euh, pour pouvoir mieux comprendre euh, leur fonctionnement. Alors s'approcher des étoiles c'est quelque chose qu'on essaie de faire depuis longtemps. Euh, donc euh, par exemple ici vous avez une des premières représentations du ciel euh, qui est précise et exacte. Euh, donc là c'est la carte de Dunyang qui a été faite au moyen-âge. C'est une carte qui a été trouvée en Chine. Euh, et qui représente euh, la plupart des constellations qu'on connaît. Euh, alors, est-ce que vous pouvez me citer une constellation que vous voyez là sur cette, euh, sur cette carte Cassiopée. Que... Alors oui, voilà, ben, vous voyez euh, quelque chose qui ressemble à un W, ça c'est Cassiopée. -ce il y en a d'autres que... ah, Il y a les casseroles, que... ouais. ou grandes casseroles. Euh, donc ça c'est la grande d'accord euh, Donc euh, cette carte, la position en fait, des, des étoiles a été mesurée. Euh, par euh, des, des chercheurs en Chine euh, et la position des étoiles est précise à peu près à 1 degré, ce qui est assez extraordinaire pour une des premières représentations euh, du ciel euh, Alors évidemment, sur cette carte, on voit que toutes les étoiles apparaissent comme des points On ne voit pas leur surface euh, Par contre, on peut s'approcher d'une étoile en particulier qui est l'étoile la plus proche de nous, qui s'appelle comment non, euh, plus proche, à la... proche soleil. le Soleil. Et donc euh, bah aujourd'hui, on est capable euh, d'envoyer des sondes euh, au plus proche du Soleil. Donc, par exemple, vous avez, vous avez cette sonde qui s'appelle Parker Solar 3, qui est en orbite aujourd'hui autour du Soleil, euh, qui va se rapprocher petit à petit de la surface du Soleil, et qui va mesurer euh, directement à l'intérieur de la couronne solaire euh, les le, propriétés de cette couronne solaire. Et donc elle va se rapprocher euh, au cours de cette mission jusqu'à 8 rayons de elle s'est déjà rapprochée à 20 rayons solaires. C'est déjà très très proche de, du Soleil. Alors évidemment, là, c'est difficile hein, de faire ça, parce qu'il faut quand même euh, euh, refroidir euh, le satellite qui est chauffé par le Soleil, parce qu'il se rapproche très très près. Donc il y a tout un tas de techniques qui ont permis de réaliser cette mission pour la refroidir pendant qu'elle se rapproche euh, très très près du Soleil. Alors le Soleil, c'est une étoile. Euh, c'est une étoile plutôt commune. Euh, plutôt moyenne, donc elle fait euh, 1 400 000 km euh, de diamètre. Alors il se trouve qu'elle est exactement à une unité astronomique euh, de la Terre, c'est-à-dire à peu près 150 millions de km, donc euh, ça c'est par définition. Euh, et euh, la conséquence, c'est que à cette, donc, ce diamètre à cette euh, distance-là, ça correspond à 1 demi-degré, euh, donc on peut le voir à la nuit, euh, puisque l'acuité visuelle, c'est à peu près une minute d'arc, donc un soixantième de degré. Euh, donc, euh, on peut regarder la surface du Soleil avec, euh, avec les yeux. Euh, avec un télescope, euh, c'est encore plus facile puisque la qualité moyenne d'un télescope c'est de l'ordre de 1 seconde d'arbre. c'est 1 soixantième de minute qui elle-même est 1 soixantième de degré. Alors, si on veut regarder la surface du Soleil, il faut quand même faire attention, euh, même enfin, très attention parce qu'il ne faut pas regarder le Soleil à l'œil nu, euh, mais il faut le regarder soit à l'aide de, de lunettes qui permettent d'atténuer la lumière du Soleil. Ou alors avec un dispositif qui permet de projeter l'image du soleil, euh, pas dans les yeux, mais sur un petit écran. Donc, avec ça, euh, on peut réaliser des images de la surface du soleil. Euh, donc c'est voilà, ce qu'on peut faire euh, par exemple. Alors là c'est lors d'une éclipse, euh, Donc là on peut voir la couronne euh, solaire, la partie extérieure du soleil. Et puis la surface du soleil. Euh, donc là c'est assez net, On peut voir qu'elle n'est pas tout à fait uniforme. Alors là il y a Lune hein, qui, la, qui la coupe. Elle n'est pas tout à fait uniforme, puisqu'on voit que le bord du Soleil est un petit peu plus sombre que euh, le, le centre. Ça, c'est lié à, aux propriétés de, de, du soleil. Et puis, on voit aussi des petits points noirs à sa surface, euh, ici, ici, ici, ici qu'on appelle les taches solaires. D'accord L'observation de ces taches solaires a été une révolution euh, scientifique. Euh, puisque euh, Donc ça, c'est le même genre d'image qu'on peut obtenir avec un système de ça a été la révolution scientifique puisque euh, au XVIIe siècle, euh, quand les premières observations des taches solaires ont été faites, euh, c'était la preuve que le Soleil n'est pas un astre parfait. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de, de révolutionnaire pour l'époque, euh, puisque tout ce qui était dans les cieux, en dehors de la Terre, se devait d'être parfait. Donc, euh, vous imaginez le, le chamboulement euh, pour euh, bah, la pensée intellectuelle. Alors ce qui est sympathique, c'est qu'avec ce, ce système-là de projection, qui coûte quelques dizaines d'euros, euh, on peut faire observer le soleil à des enfants. Donc, c'est ce qu'on a fait il y a quelques années. Euh, donc, ils ont observé le soleil tous les jours pendant, pendant, quelques, pendant quelques mois. Et ils ont dessiné les tâches solaires au fur et à mesure euh, des, des journées. Et donc, on, on, on a fait un bilan de, de leur observation. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que toutes les tâches solaires qui sont observées, elles ont tendance à se regrouper le long d'une zone, le, le long de l'équateur du Soleil. Donc on peut mesurer de cette manière la rotation euh, du Soleil. Alors ça, ça a été fait donc au XVIIe siècle par un chercheur que, que, on, que les gens connaissent bien, euh, qui a été l'origine en fait, de cette révolution intellectuelle euh, à l'époque. Donc c'est lui qui a fait les premières cartes euh, et les premières observations des tâches du Soleil. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est de comparer. Ce dessin qui date de 1609, euh, les premières observations du Soleil, et une, une photo faite récemment. C'est là qu'on voit que Galilée euh, était vraiment un observateur hors terre. C'est vraiment assez euh, impressionnant de voir la, la qualité de ces observations par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, euh, comme le Soleil fait 1 400 000 km de euh, diamètre, une petite tache solaire qui est la toute petite euh, à la surface du Soleil, ça fait quand même le diamètre de la Terre c'est petit ça. Alors, Galilée a fait des observations lui aussi au cours du temps. Donc là, par exemple, ça c'est des observations faites euh, par un télescope moderne. Donc on voit bien les tâches défilées à la surface du Soleil. Donc le Soleil tourne sur lui-même en 26 jours. Euh, on, peut, on peut mesurer sa, sa vitesse de rotation de cette manière-là. Euh, et Galilée a fait la même chose euh, à l'époque. Voilà. Et on voit aussi tâches défilé euh, sur tous les dessins qu'il a écrit euh, à l'époque. Donc ça, déjà à l'époque, il avait pu voir que euh, la surface du Soleil évolue au cours de temps. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Parce qu'à hein, la fin, on va quand même s'intéresser aux étoiles, hein, aux autres étoiles, et notamment les étoiles rouges. Euh, là on peut, sur le Soleil, on peut faire plein de choses. On peut par exemple compter le nombre de tâches à la surface du Soleil et euh, regarder ça au cours du temps. Et on voit que le nombre de tâches varie au cours du temps. Euh, donc euh, sur un cycle qui fait 11 ans, euh, et donc, on voit que euh, l'activité en fait, du Soleil évolue au cours du temps. Donc, ça, ça, ça a une petite influence euh, sur, sur la Terre, euh, mais euh, c'est quelque chose qui est euh, particulier au Soleil. Euh, Aujourd'hui, on est à peu près à un minimum d'activité du Soleil, donc hein, si vous observez le Soleil en ce moment, vous aurez peu de chances de voir les couches. Euh, la chose qui est certaine, c'est qu'il y a tout un, un travail qui est fait pour essayer de mieux comprendre le Soleil. Mais aujourd'hui encore, on est très loin de comprendre le Soleil, bien que ce soit l'étoile la plus proche de nous, et qu'on puisse se voir euh, avec euh, beaucoup de détails avec sa surface. Ok, alors, donc ça c'est pour le Soleil. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur les autres étoiles Grande question. Donc, euh, dans, dans les questions qu'on peut se poser, hein, c'est est-ce que toutes les étoiles ressemblent au Soleil euh, Évidemment. Euh, est-ce que toutes les étoiles sont-elles rondes euh, comme le soleil, est-ce qu'elles ont des taches, euh, est-ce qu'elles ont toutes le même diamètre que, que notre propre soleil euh, et aussi une autre chose qui est intéressante c'est de savoir est-ce est qu'on peut apprendre des choses sur euh, l'histoire du soleil en observant les autres étoiles euh, et euh, une dernière question qui est, euh, qui est une question un petit peu euh, chaude en ce moment mais, mais que je ne vais pas avoir aujourd'hui, plus c'est ce qu'il y a des planètes autour des autres étoiles alors donc on va prendre un exemple euh, c'est euh, donc une, une étoile qui est euh, la plus grosse étoile du ciel. D'accord est, est plus grosse en dehors du de Soleil. Bien sûr. Cette plus grosse étoile, c'est euh, Betelgeuse. Est-ce que vous voyez Betelgeuse sur cette photo Qui voit Betelgeuse là-bas euh, Pas les organisateurs. Là. Alors, je vous donne un indice. Cette photo a été prise dans l'hémisphère sud. Donc, euh, beta c'est l'étoile qui est un petit peu orangée hein, dans la constellation d'Orion. Alors, est-ce que vous voyez la constellation d'Orion En haut à gauche. en haut gauche. Alors, c'est dans l'hémisphère sud, donc c'est retourné. Donc, elle est ici. Hein. D'accord Donc, Beta-Jus, c'est cette étoile-là. D'accord Donc, c'est une étoile qui est facilement visible à la nuit. Euh, et puis, on peut la voir à la fois de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, puisqu'elle est plutôt euh, euh, au niveau de, de l'équateur céleste. Euh, alors, si on veut comparer la taille de cette étoile, donc là on voit hein, que cette étoile, sur toutes les photos, apparaît comme un petit point. D'ailleurs, euh, à l'œil nu, on voit les étoiles comme, comme des petits points. Alors, si on veut comparer la taille de l'étageuse avec un objet qu'on connaît euh, bien, on peut prendre, par exemple, une planète, d'accord On peut comparer la taille apparente de l'étageuse à la taille d'une planète. Donc on va comparer la taille de Jupiter, planète, euh, qui est une planète facilement visite à l'œil nu, hein, qu'on voit ici, sur cette et puis de Vénus cette, cette étoile-là. Alors Jupiter, si vous l'observez à l'aide d'un petit télescope, ça va ressembler à ça. vous verrez un petit disque avec des petites bandes euh, à sa surface, et puis souvent vous verrez aussi des petits points autour qui sont les satellites qui ont été découverts pour la première fois, et là aussi par Camille. Alors c'est parce que ça, ça c'est à peu près l'apparence la, que ça aura dans un petit télescope, hein. si vous regardez Jupiter au travers d'un télescope. On peut agrandir un petit peu, euh, donc là on voit bien les petits points qui correspondent aux, aux satellites et puis ces bandes nuageuses euh, qui apparaissent sur le disque de la planète. Alors une étoile c'est beaucoup plus petit que ça, d'accord bien bien plus petit. Alors Jupiter ça fait à peu près 40 secondes de diamètre, 40 par seconde. Pour vous rappeler, une minute c'est un soixantième de degré, une seconde c'est un soixantième de minute. Donc si on regarde euh, Jupiter d'un petit peu plus près, donc, par exemple ça c'est une photographie qui a été prise par la sonde Cassini euh, Donc voilà, euh, Jupiter, euh, le de Jupiter apparaît comme ça, donc elle apparaît sous un angle de 40, 44 arcs euh, Et puis un de ses satellites, par exemple Io, il fait à peu près une arcs seconde Donc une arcs seconde c'est l'activité d'un télescope, typiquement La vitesse jeu, elle est beaucoup plus petite, d'accord 4 centièmes d'arc secondes, Bien plus petit que euh, un des satellites euh, de Jupiter qui est déjà difficilement euh, résolvable euh, par un, un télescope. Alors vous allez me dire, mais je ne comprends pas, euh, une étoile c'est censé être plus gros que Jupiter. Et effectivement, euh, si on compare la taille euh, de différentes étoiles, euh, vous avez le Soleil qui est un tout petit point ici, euh, mais c'est celle-ci. Elle est bien plus grosse que le Soleil. Qui fait à peu près 1000 diamètres euh, solaire. Alors il faut bien faire attention entre la taille physique en kilomètres de l'étoile et la taille angulaire, c'est-à-dire la taille sous laquelle on la voit au travers d'un télescope ou à l'œil. Donc, euh, oui, bah oui, parce que le problème c'est que euh, la taille de l'étoile c'est 1 milliard de 100 millions de kilomètres, donc c'est à peu près 1000 fois plus grand que, que le Soleil. Euh, 1730, euh, mais la distance euh, entre Betelgeuse et la Terre, c'est 6 millions de milliards de kilomètres, d'accord Alors les astronomes, ils n'aiment pas trop les grands chiffres comme ça, parce que c'est un peu astronomique. Euh, donc ils utilisent plein d'unités bizarroïdes, donc les unités astronomiques. L'unité astronomique, c'est euh, la distance entre la Terre et le soleil, mais ça fait quand même, fait quand même 40 millions d'unités astronomiques, c'est beaucoup. Euh, donc ils ont d'autres unités, euh, l'année-lumière, qui est la distance que met la lumière, euh, que parcourt la lumière en une année, d'accord Là c'est 642 années-lumière. Et puis ils adorent aussi euh, les unités euh, un peu bizarre, euh, le PARSEC. Alors le PARSEC, ça je vous avez peut-être pas entendu parler, euh, mais c'est une unité qui est très utilisée par les astronomes, euh, notamment aujourd'hui c'est euh, très utilisé parce qu'il y a une mission euh, qui donne toutes les distances en PARSEC qui s'appelle GAIA, qui donne la distance de toutes les étoiles dans l'environnement proche du Soleil, euh, en passant. Donc voilà, vous avez la définition de ces unité Bon, mais si on fait le rapport de cette distance-là par cette distance-là, ça va nous donner quelque chose qui ressemble à un angle, euh, et ça va être très très petit. D'accord C'est pour ça que des euh, teteleuses apparaissent plus petites. Donc pour vous donner un petit peu une, un sens de à quel point ces angles sont petits, on va prendre un exemple concret. Euh, donc on va prendre un rapporteur, et puis on va mesurer euh, les angles d'un événement euh, qu peut, euh, que tout le monde a pu expérimenter, par exemple un concert de rock. Mettons que vous participez à un concert, un concert de rock, vous avez une scène ici, euh, et puis vous vous êtes dans la foule, alors vous n'avez pas payé cher, donc vous êtes loin, vous êtes à 100 mètres à peu près. Euh, donc la scène de ce concert de rock, vue de là où vous êtes, c'est à peu près 28 degrés. D'accord euh, Donc vous voyez la scène sous un angle de 28 degrés. Donc la scène, il n'y a pas de problème pour la voir, pour voir les détails euh, qui sont sur scène. Alors, par contre, comme vous êtes à 100 mètres, vous êtes pas payé très cher, les, les joueurs de musique, euh, vous allez avoir un petit peu de mal à les, à les distinguer. Alors évidemment, eux, ils sont plus petits que la scène, hein, ils sont à peu près euh, près de mètres. Donc une, un objet de 2 mètres vu à 100 mètres de diamètre, c'est à peu près 1 degré. Donc on peut voir le rocker sur la scène, mais ça commence à être un peu difficile. Alors si on va voir, un, on, on cherche à regarder un, un détail un petit peu plus euh, petit sur, le, sur ce rocker, par exemple ça bite Doré euh, oui, alors ça c'est 1 degré vu sur la peu agrandie. Euh, si on cherche à voir un détail un peu plus petit, comme par exemple une boucle d'oreille, donc qui fait à peu près euh, 3 cm de, de, de taille, ça, ça correspond à une minute d'arc. D'accord C'est la limite de l'acuité visuelle de l'acuité la visuelle de quelqu'un de normalement constitué. Donc on pourra voir, on pourra distinguer qu'il a une boucle d'oreille, mais ça va être difficile à voir. D'accord C'est vraiment la limite. Euh, alors évidemment, j'essaie de représenter une minute d'arc sur un rapporteur, ça commence à être un peu difficile. Il faut vraiment agrandir. Et là, même, même, comme ça, c'est difficile à avancer. On va laisser tomber le rapporteur euh, parce que, évidemment, une minute d'arc, c'est encore bien plus gros que la taille apparente d'une étoile. D'accord. Donc si on veut aller plus loin, imaginons qu'il y ait des inscriptions sur sa boucle d'oreille au rockeur. Donc ça, ça fait près un demi millimètre d'épaisseur. Euh, donc ça, ça correspond à une seconde d'arc. Une seconde d'arc, c'est 1 soixantième de minute d'arc, c'est-à-dire 1 3600 centième de degré. Voilà, je ne vous raconte pas, pour représenter ça sur un rapporteur, ce pas évident. Hein. Okay ce qu'il faut savoir, c'est que, vous vous rappelez, BDGE, euh, c'était 4 centièmes euh, de seconde d'arc. La, la plupart des étoiles ont un diamètre qui est à peu près de 1 milliseconde d'arc, donc 1 millième de seconde d'arc, donc une fois plus petit que ça. D'accord. Donc 1000 fois plus petit que l'épaisseur d'un trait sur un anneau, ça correspond à la taille d'une bactérie vue à 100 mètres. D'accord Donc une bactérie vue à 100 mètres c'est à peu près la taille angulaire d'une étoile vue de la surface de la Terre. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on doit accomplir pour pouvoir faire des images de la surface des étoiles. D'accord alors, on va revenir un peu à la thématique quand même du festival, qui est euh, le rouge. Euh, alors, les astronomes, ils aiment bien classer les étoiles avec des diagrammes bizarroïdes et des, des, des noms imprononçables. Euh, donc, comme ce diagramme, ça s'appelle le diagramme de Herschkunz-Rosen, qui permet de euh, séparer les étoiles en fonction de leur couleur et de leur luminosité. D'accord Donc, vous avez la couleur, donc ici, plutôt des objets plutôt rouges, qui sont plutôt froids, hein, euh, parce que. Plus un objet froid, plus il va rayonner dans le rouge et puis ensuite dans l'infrarouge. Euh, et les objets qui sont plutôt chauds, ils vont plutôt rayonner dans le bleu. D'accord Alors c'est un peu euh, contre-intuitif, hein, mais c'est la réalité. Euh, donc une étoile froide, c'est une étoile à 3000 degrés. Hein. Donc c'est quand même assez chaud. Mais c'est une étoile. Euh, par contre, une étoile chaude, vous voyez, euh, là c'est 30 000 degrés, mais ça peut monter jusqu'à 70 000 degrés. Et là c'est vraiment très chaud. D'accord alors ce qu'on voit quand on place les, les étoiles en fonction de leur luminosité et de leur couleur on voit qu'elles ont tendance à se regrouper le long de zones comme ça euh, Alors on a mis des noms hein, sur, les, sur ces zones euh, Donc euh, une zone dans laquelle les étoiles vont, elles vont avoir tendance à s'attarder C'est ce qu'on appelle la séquence principale Donc elles vont passer quelques milliards d'années euh, euh, euh, le long de cette zones là Et puis euh, vers la fin de leur vie elles, elles vont commencer à se balader un peu partout euh, et elles vont aller euh, notamment dans la branche des géantes et puis du euh, côté des naines branches alors quand on regarde l'évolution d'une étoile comme le soleil au cours de sa vie euh, elle va commencer ici, donc le soleil est jaune euh, ça c'est pas, pas un soupe hein. euh, donc il va commencer ici dans la séquence principale et puis, euh, donc là il va passer à peu près euh, 10 milliards d'années donc euh, l'essentiel de sa vie hein. euh, va se passer dans la séquence principale elle a, fin, elle a toute fin de sa vie, sur les quelques centaines de millions d'années de, de sa vie elle va commencer, Le soleil va commencer à augmenter sa luminosité, donc elle va devenir plus lumineuse Et sa température va diminuer, donc elle va aller du côté des géantes Géantes rouges, là c'est ça qui t'intéresse hein, ce soir euh, Et ensuite, pendant un temps assez court, elle va finir par revenir vers les objets bleus Donc elle va s'échauffer et elle va se contracter et puis elle va redescendre vers les étoiles qu'on appelle les naines blanches et elle finit sa vie en naine blanche, et, euh, et puis après euh, elle disparaît alors, l'essentiel de sa vie se passe ici dans la séquence principale donc une étoile qui vit dans la séquence principale c'est une étoile qui ressemble au soleil tout simplement le soleil il est composé à 90% d'hydrogène et un peu moins de 10% d'hélium. Euh, c'est des fractions qui viennent essentiellement de la formation de l'univers. Donc ça, c'est le mélange standard de gaz qui a dans la plupart des étoiles. Euh, donc le Soleil, il va brûler tout au, cours de, de, tout au long de sa vie de l'hydrogène et le transformer petit à petit en hélium. Donc la structure du Soleil, c'est une grosse boule de gaz. De essentiellement d'hydrogène qui va fusionner euh, pendant des milliards d'années. Alors, à la fin de sa vie, le soleil va euh, avoir brûlé tout l'hydrogène, et donc il ne reste que, des, des, que de l'hélium, et puis quelques autres euh, composés. Donc elle va se mettre à, à se contracter, et puis l'hélium va se mettre à fusionner, et produire ce qu'on appelle euh, d'autres molécules, le carbone, l'azote et l'oxygène euh, le problème c'est que la fusion de l'hélium est à température beaucoup plus élevée que celle de l'hydrogène ici on est plutôt à 10 millions de degrés et là on est plutôt à 100 millions de degrés donc la conséquence c'est que la luminosité de l'étoile va augmenter qui dit luminosité augmentée va dire va, va mettre de la pression en sur les couches externes qui sont tout composés de de l'étoile et donc l'étoile va se mettre à gonfler gonfler, gonfler, gonfler, jusqu'à atteindre quelques centaines de fois le rayon du soleil. Une étoile qui gonfle, euh, sa température va diminuer, et donc elle va devenir rouge. Voilà. Donc dans le, dans le soleil, ça vous a peut-être vu ce genre de diagramme, euh, tout ce que vous avez ici, c'est que de l'hydrogène. Par contre, dans une étoile géante rouge, vous avez une structure un petit peu en couche d'oignon, en, en, en, en oignon, avec différentes zones qui vont Correspondent à différentes zones de fusion de différents gaz. Oui. Dans les couches externes, il y a l'hydrogène qui doit être quand même assez chaudes, Peut-être qu'il y a des ions, Il y a il continue à y avoir des réactions de oui. transformation. Oui. Dans une, dans une étoile rouge, donc géante vous... rouge, vous avez euh, de la fusion de l'hydrogène, de l'hélium. des couches et... de fusion. Oui. Donc c'est un petit peu comme un autre. Là. Donc ça c'est pour une étoile comme le Soleil. Alors si on regarde ce qui se passe pour une étoile qui est un petit peu différente du Soleil, qui est plus grosse que le Soleil, plus massive que le Soleil, là les choses se passent un petit peu différemment. Alors vous voyez ici ça c'était le Soleil, ça c'était l'évolution on passe dans les géantes rouges et puis après on redescend vers les étoiles blanches. Par contre pour une étoile qui est bien plus massive que le Soleil, elle va aller se balader comme ça donc le long de la séquence principale. Et donc, elle va passer d'une température basse à une température très très épais. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une étoile chaude. D'accord Une super géante pleine, ici. <rire> Et puis, une fois qu'elle aura volé tout son hydrogène, elle va, elle va descendre, redescendre le long de la séquence principale et se mettre à gonfler un petit peu comme, euh, comme une géante rouge. Mais euh, vous voyez, le temps de vie de l'étoile, euh, c'est 13 millions d'années. Alors que ici, on est sur une durée de vie de 10 milliards d'années. C'est très différent. Euh, et à la fin de euh, la période où l'étoile s'est mis à, à gonfler, gonfler, gonfler, elle finit par exploser en supernova. Oui Qu'est-ce qui explique que la durée de vie du jardin plus faible que le Soleil, puisque en taille elle est plus grande, donc on pourrait supposer qu'il y a plus de matière, donc quelle durée oui, alors ça, c'est la totale gravité. C'est très facétieux, la gravité. Euh, la gravité. Euh, en fait, il y a, pour un objet qui est plus massif que, que le Soleil, il y a plus d'énergie de gravitation. L'énergie de gravitation euh, va chauffer plus l'étoile. Et donc, l'hydrogène qui se trouve dans l'étoile va brûler beaucoup plus vite. Beaucoup, beaucoup plus vite. Il y a plus de, de volume, en fait, de zone de fusion de l'hydrogène. Donc, c'est pour ça que plus une étoile est massive, et plus sa durée de vie est courte ça paraît aussi un petit peu contradictif, et, euh, mais c'est vraiment bien euh, ça. Donc quand on regarde la, la tête d'une étoile supergéante rouge par rapport au soleil, donc euh, ça c'était euh, la, la compréhension de, de l'intérieur du soleil, euh, ce que vous voyez ici c'est que le, le soleil, il est, il est principalement composé d'un cœur euh, qui est composé de fer Nickel. Par euh, pardon, <rire> composé, d'hydrogène, euh, Vous avez une zone radiative, donc le cœur est convectif Vous avez une zone radiative, et puis vous avez une mince couche, euh, juste en dessous de, de sa photosphère, de sa surface, euh, qui est convective. Donc euh, vous avez des bouillonnements euh, dans cette zone-là. Dans toute cette zone là, -là qu'on appelle la zone radiative, il n'y a pas de bouillonnement, la matière est figée par le rayonnement. Pour une étoile suffragée en rouge, vous voyez que euh, la convection, la partie convective de, de l'enveloppe, fait quasiment la taille de l'étoile. Donc en fait ça bouillonne dans tous les sens. Et donc vous avez un mélange de tous les matériaux euh, dans ces étoiles euh, qui est assez, euh, assez important. Donc là, en fait la composition de ces étoiles est plutôt euh, homogène. Donc C'est assez différent, euh, assez différent aussi. Alors. Euh, donc comme je disais, euh, vous avez une relation entre le diamètre, la température et la lum luminosité d'une étoile donc ça, ça ne sort pas du chapeau, hein. ça, sort, euh, ça sort de, de, de cette formule-là euh, Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une euh, une étoile à a, a luminosité constante donc une étoile par exemple de luminosité euh, comme le soleil si la température de l'étoile est nu, alors le rayon augmente c'est lié à, à cette équation Par contre si la luminosité diminue et le rayon est constant Alors la température diminue C'est pour ça que vous avez des grosses étoiles rouges Et vous avez aussi des toutes petites étoiles rouges euh, Et c'est directement relié à leur luminosité intrinsèque Donc les étoiles très lumineuses et qui sont rouges vont être très grosses et les étoiles euh, peu lumineuses et euh, à une température basse vont être rouges aussi. Okay. Alors, pour pouvoir résoudre ces étoiles qui sont vraiment toutes petites, comment on fait Eh bien, tout simplement en construisant des grands télescopes. D'accord La résolution angulaire d'un télescope est directement, inversement, proportionnelle à son diamètre. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les astronomes, depuis le premier télescope de Galilée, la première lunette de Galilée, se sont mis à construire des télescopes de diamètre de plus en plus grand. Là, vous avez la date à laquelle les télescopes ont été fabriqués et leur diamètre. Et on voit qu'il y a une tendance à augmenter la taille des télescopes. Alors, à la fois pour la résolution, mais aussi évidemment pour la surface collectrice. C'est pas la seule raison pour laquelle on augmente le diamètre des télescopes. Donc, euh, le télescope, la lunette de Galilée, c'est 3 cm de diamètre Le télescope de Herschel, 1 mètre Le télescope du Mont-Wilson, le télescope de Haine, 2 mètres 50 Donc ça, là on est en 1600, là on est en 1800, 1900 8 à 10 mètres, ça c'est les années 70-80 Et euh, ça c'est aujourd'hui, aujourd'hui on construit des télescopes qui font 30 à 40 mètres de diamètre Alors, enfin, Ils sont en cours de construction, ils ne sont, sont pas terminés alors évidemment, plus on monte dans le diamètre des télescopes, plus les télescopes vont pouvoir voir des détails fins à la surface des objets. Génial Avec un télescope de 30 mètres, on peut résoudre la surface de pétale génial. Sauf qu'il y a un problème. Le problème, c'est notre atmosphère. Alors l'atmosphère terrestre, elle a tendance à brouiller les images astronomiques. Alors elle ne brouille pas que les images astronomiques. Si vous avez déjà regardé euh, au-dessus d'une route en été, vous voyez que les images se mettent à, à bouger. C'est exactement le même effet. Euh, ça, c'est une vidéo hein, qui a été prise de la surface de la Lune avec un, un petit télescope. Et vous voyez que tous les détails euh, ont tendance à bouger euh, dans tous les sens. Donc le problème, c'est que si on veut observer des étoiles, qui sont des objets plus faibles, il faut faire des pauses plus longues. Et donc, tous ces mouvements vont finir par euh, rendre l'image floue. C'est le, le problème euh, auquel la conséquence, c'est que quel que soit le diamètre de votre télescope, euh, donc au-delà de quelques centimètres de diamètre, la résolution de votre télescope est constante. Ça c'est gênant quand même, hein. Et elle est autour de une seconde là. Ça c'est à cause de l'atmosphère. Donc la conséquence directe, hein, c'est que euh, un amateur avec un télescope de 15 cm de diamètre peut faire des images qui, sont, qui ont le même niveau de détail que des professionnels avec un télescope de 4 mètres de diamètre. Gênant, quand même. Ouais, c'est assez gênant. Donc, pour euh, illustrer ça un petit peu plus, euh, si on prend euh, l'image euh, à laquelle on s'attend au travers d'un télescope si on n'avait pas d'atmosphère, on s'attendrait à quelque chose qui ressemble à un point un peu flou comme ça. Et l'image qu'on obtient, c'est un gros pâté, euh, qui fait une arc seconde. D'accord. Euh, un télescope de 4 mètres a une résolution euh, attendue qui est bien meilleure qu'une arc seconde. Alors si on regarde euh, l'image d'une étoile mais vue au travers d'une caméra vidéo, là on voit que euh, ben ça bouge, ça, ça bouge dans tous les sens. Donc en fait, le, ce gros pâté, il est euh, lié au fait qu'on fait des images sur des poses longues, d'accord on, on intègre pendant longtemps, donc quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, et à la fin on obtient quelque chose qui moyenne ce mouvement de l'image de l'étoile. Donc, si on prend juste une image, on voit que euh, l'étoile, qui apparaît comme un point, en fait, elle a l'air d'être euh, fracturée en mille morceaux. Et donc, ça, c'est bien gênant, parce que, euh, en fait, si on prend des poses très très courtes, on peut garder l'information de l'étoile, de, de la forme de l'étoile, mais si on fait une pose longue, on perd toute cette information. Alors, pour s'affranchir de ce problème, euh, on a deux, deux méthodes. La première, on est riche, on fait un chèque de 2 milliards d'euros et puis on envoie un télescope dans l'espace. C'est ce qu'on a fait dans les années 90. D'accord C'est le télescope spatial Hubble. Le télescope spatial Hubble ouais, est en dehors de l'atmosphère et donc il permet de faire des images très très très résolues, de très très bonne qualité. Alors bien, ça, ça, ça coûte un peu cher hein, de, de faire ça. Alors la conséquence, c'est que le télescope spatial Hubble a donné des résultats extraordinaires. D'accord Je vais vous donner deux exemples sur des étoiles rouges. Un exemple, c'est la nova rouge V838 bond pour laquelle le télescope spatial Hubble a pu détecter. Donc, elle a, elle a eu une éruption dans les années 2000, et cette éruption s'est propagée dans son environnement sous la forme d'un écho lumineux. D'accord Donc, le télescope spatial Hubble a pu Faire des images de la propagation de ces échos lumineux autour de ces étoiles en chou. J'en parlerai un petit peu après de, de cette étoile, puisqu'elle a aussi été observée par nos euh, L'autre chose que le télescope spatial Hubble a fait, et qu'aucun autre télescope n'a pu faire avant, c'est les images des étoiles en formation dans le nuage, poupons, ce qu'on appelle les pouponnières d'étoiles, donc les nuages interstellaires, dans Donc ça a montré que ces étoiles. Sont pas encore tout à fait des étoiles, la fusion nucléaire n'a pas encore démarré. Elles sont, elles apparaissent rouges parce qu'elles sont chauffées par l'énergie gravitationnelle et aussi, on a pu, euh, le télescope a pu détecter euh, en nombre chinoise des disques d'accrétion autour de ces étoiles. Ça c'est vraiment assez extraordinaire. Assez voilà, deux exemples de résultats qu'on peut faire avec 2 milliards d'euros. il y a une autre solution, un petit peu moins chère, euh, mais qui n'est pas moins compliqué c'est ce qu'on appelle l'optique adaptative L'optique adaptative, c'est euh, une technique nouvelle enfin, alors, donc, qui est nouvelle depuis, euh, depuis 30 ans maintenant euh, qui consiste à analyser la lumière qui vient de l'étoile elle passe au travers de l'atmosphère, donc elle est perturbée par l'atmosphère dans l'espace, euh, elle, elle reste perturbée de l'analyser avec une caméra extrêmement rapide de faire un calcul avec un calculateur temps réel. Un calculateur temps c'est un gros ordinateur, avec certaines spécificités, et de renvoyer cette analyse de la perturbation atmosphérique sur ce qu'on appelle un miroir des formats qui va renvoyer en inverse les perturbations de l'atmosphère. Le résultat, c'est que la lumière qui était perturbée par l'atmosphère et qui est renvoyée donc, sur une caméra peut être détecté avec le, les effets de l'atmosphère corrigés donc on corrige en temps réel les effets des perturbations de l'atmosphère alors ça c'est extrêmement difficile à, à obtenir hein, mais ça donne des résultats extraordinaires je vais vous donner deux exemples ça c'est une, une des premières observations faites par euh, l'autique adaptative. Euh, donc ça c'est une étoile qui est observée au travers de l'atmosphère euh, donc une étoile qui est assez connue, HC hein, 59 206 euh, n'importe quel astronome vous dira, ah c'est je rigole, c'est son numéro de téléphone euh, donc observez avec un télescope de 8 mètres si vous regardez, euh, ouais, c'est pas un outil ici, mais la taille de cette tâche-là c'est à peu près une arc seconde donc c'est limité par l'atmosphère claquée donc ça c'est sans optique à tapis. maintenant si on allume l'optique à tapis, voilà à quoi ça ressemble l'étoile, c'est pas une étoile, en fait c'est deux étoiles ça c'est très important parce que euh, évidemment si vous avez une étoile qui fait la masse du soleil et qu'à la place de cette étoile là, vous mettez deux étoiles bah, chaque étoile elle fait la moitié de la masse du soleil ça change quand même pas mal de choses sur la compréhension de ces étoiles donc un autre exemple hein, ça c'est une petite vidéo qui montre la même chose euh, sur un autre télescope qui est aussi équipé de l'optique voilà. ça c'est avec l'opticaptative euh, allumée et ça c'est avec l'opticaptative éteinte voilà. donc ce sont des techniques qui sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre euh, et qui donnent des instruments qui sont compliqués à faire fonctionner donc je vous donne un exemple d'instrument je hein, peux vous montrer à quoi ça ressemble l'opticaptative euh, c'est celle-ci qui s'appelle Sphere qui est installée sur le, le vérin et telescope. donc c'est là euh, et vous voyez que euh, c'est assez, euh, assez énorme. Vous voyez vous avez des, de l'azote qui est ici, vous avez... Et vous avez pour l'échelle euh, une personne euh, à côté. Je vous ai parlé du VNT Ah non, je ne vais pas parler du VNT. Ah non, on va parler. Alors. Donc le VNT, euh, c'est le télescope qui se trouve ici. C'est euh, un télescope qui est installé au Chili, c'est un télescope européen. Donc la, la France participe à, à ce projet-là. Euh, et c'est un télescope qui fait 8 mètres de diamètre. On voit le miroir ici, ce miroir-là, il fait 8 mètres de diamètre. C'est un télescope, ce qu'on appelle un télescope très grand, d'accord euh, Alors, ce qui est intéressant avec le VLT, c'est qu'il n'y a pas un télescope de 8 mètres, mais il y en a quatre, D'accord Il y a 4 télescopes de 8 mètres, donc on les appelle des télescopes unitaires. Donc ils ont chacun leur petit nom en, en, en un euh, qui est la, la langue euh, indienne euh, euh, locale, chépique euh, Mais en plus de ça, vous avez aussi quatre télescopes de 1,80m donc qui s'appellent les télescopes auxiliaires vous avez un télescope de 2,50m, un télescope de 4,50m et le coût total de cet ensemble, c'est à peu près de 100 millions d'euros donc c'est 10 fois moins que c'est pas mal. Alors l'intérêt c'est que, en, en terme de, de science, euh, le VLT et ces 200 millions d'euros fait le, la même quantité de science que le télescope spatial level tout seul donc ça c'est pas très euh, sympathique. alors si on revient sur, euh, sur l'optique adaptative sphère il euh, y a quand même un problème avec l'optique adaptative c'est que quand euh, vous observez une étoile vous allez utiliser cette étoile pour réaliser l'analyse de, des perturbations de l'atmosphère donc si l'étoile est faible et en général la plupart des étoiles qui nous intéressent elles sont faibles et là ça marche beaucoup moins bien donc pour pallier à ce problème là euh, les astronomes utilisent ce qui s'appelle des étoiles laser donc c'est pour ça qu'on voit des lasers sur le télescope donc une étoile laser, dans là il y en a 4 c'est un laser qui est envoyé dans les hautes couches de l'atmosphère pour exciter une couche de sodium qui va devenir fluorescente et donc cette fluorescence va créer une étoile bah, là où on veut. donc c'est ça l'intérêt et on peut utiliser cette étoile là pour réaliser cette analyse euh, des perturbations attentionnelles donc voilà, là on voit, hein, on voit très bien donc là c'est des lasers, envoyés du télescope et ici c'est à, à peu près qui se passe à 80 km d'altitude et l'étoile laser c'est c'est juste ces 4 petits traits qu'on voit ici d'accord donc grâce à ça grâce à l'automatique on peut faire des images des étoiles on va y arriver donc exemple d'image euh, exemple d'image une étoile qui s'appelle avec l'optique qui est Donc ça, c'est l'étoile dans, dans la, la constellation d'Orient. Donc ça, c'est des images qui ont été obtenues avec le télescope classique. Hein. Euh, donc on voit que bon, l'étoile est très brillante, donc la tâche de l'étoile a tendance à s'étaler sur les détecteurs, mais est, elle n'est pas résolue. Mais par contre, euh, si on regarde plus dans le détail, on voit que, voilà, euh, autour de l'étoile, donc l'étoile, elle, elle, euh, l'étoile elle-même est représentée par un petit cercle rouge qui est ici mais autour de l'étoile il se passe beaucoup de choses euh, donc cette étoile en fait a un environnement euh, qui euh, est très très très euh, varié alors elle a été aussi observée euh, dans, le, dans le visible euh, donc aussi par un petit atatif, et on voit ici euh, l'étoile au centre et euh, des, des sortes de de rayons euh, qui sont composés de poussière euh, et de gaz euh, qui euh, s'en de l'étoile petit à petit, euh, Là on a euh, par exemple, euh, ici on a euh, l'historique de la perte de masse de cette étoile sur 10 ans D'accord. Il faut se rappeler, hein, ce rayon là, ce diamètre là, c'est combien de fois le diamètre solaire 1200 voilà. C'est joli hein. Bon, alors oui, c'est un peu flou, hein, quand même. C'est décevant, n'est-ce pas? Alors, évidemment, on peut faire mieux. On peut faire mieux. D'accord? Alors, euh, pour vous illustrer comment on peut faire mieux, je vais vous montrer un petit passage de Sartrec. Euh... Oui. Pour que les détecteurs trouvent plus élevés, quand à la en observation, il faut augmenter le temps de prêtement initial. Euh, alors les ingénieurs localibles ont le salaire à la base de la vie pour oui. oui. les. Alors, je vais vous parler de quoi après okay. Je vais vous parler d'interférométrie D'accord Donc l'interférométrie, c'est une technique qui est utilisée en plus de l'optique adaptative pour pouvoir résoudre plus de détails à la surface de l'étoile Alors okay. je vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne donc, je vous ai dit que le VAT était composé de 4 grands télescopes et de quatre petits télescopes. Euh, donc, euh, 4 télescopes de 8 mètres, ici, et puis vous avez 4 télescopes de 1 mètre 80. Et ces petits télescopes, on peut les déplacer sur le plateau. Vous avez un plateau à la surface de la montagne, sur lequel il y a plein de petites stations, sur lesquelles on peut déplacer les, les télescopes. Ces télescopes, on peut les recombiner ensemble, donc optiquement. Donc, soit les grands télescopes, soit les petits télescopes dans un espace qui se trouve au milieu dont je vous parlais euh, et euh, faire interférer les faisceaux qui viennent des différentes télescopes. De cette manière-là, on peut obtenir des informations sur l'objet qui est observé, une étoile, à la résolution d'un télescope virtuel de la taille qui est qui correspond à la séparation des télescopes et non plus au diamètre des télescopes. Donc, si vos télescopes sont séparés de 150 mètres, vous avez l'équivalent en termes de résolution d'un télescope de 150 mètres de diamètre. Pas mal, hein ouais. Donc, euh, si on reprend le réalité, voilà, donc euh, les quatre grands télescopes, les quatre petits télescopes, et puis le bâtiment au centre, c'est ce qu'on appelle le laboratoire focal dans lequel on va mettre les instruments d'interférométrie. Et pour vous illustrer, vous voyez, euh, donc ça, c'est deux photos prises à des moments différents. Euh, les petits télescopes, ils ont été déplacés. D'accord. Ça, ça permet d'améliorer la qualité des images euh, qu'on peut obtenir sur les moteurs. Pour les déplacer, euh, ben, les télescopes sont contenus dans un dôme qui est tout petit. Hein. Euh, le dôme est très très compact, il fait quelques dizaines de tonnes seulement. Et ces dômes sont, euh, sur des... sont posés sur des locomotives qui... Qui, se... qui circulent sur des rails et on peut déplacer les télescopes de cette manière. Donc, pour euh, déplacer les télescopes, ça se fait deux jours. Voilà. Ils sont euh, soulevés par, par ces, cette espèce de locomotive que vous avez là, et ils sont déplacés sur les différentes stations de page. Donc, grâce à ce type de technique, grâce à l'interférométrie, on peut faire des images plus détaillées des étoiles. Donc, si on reprend l'image de Bétageuse qui était obtenue avec un télescope de 8 mètres et une autre qualitative, euh, avec l'interférométrie, on a pu obtenir ce genre d'image. Donc ce qu'on voit c'est vraiment la surface de l'étoile ici Et puis ce qui se passe à sa surface Qu'est-ce que vous voyez Deux étoiles, mais... Alors on voit, voilà, il y a des points brillants à la surface de d'accord Donc c'est des points plus brillants que d'autres... Donc vous avez des zones qui sont plus brillantes que d'autres zones qui sont plus D'accord Ces zones plus brillantes elles correspondent à des cellules de convection sur l'étoile. Je vous ai dit qu'il y avait des cellules de convection géantes hein, sur, les, sur les étoiles supergéantes rouges. L'étagère, c'est une étoile supergéante rouge, d'ailleurs, c'est pas beau. Euh, et donc, ce qu'on voit, en fait, dans cette image-là, c'est ça correspond à ces, ces cellules de convection géantes, à la surface de l'étoile. Et donc, on peut mesurer leur taille et on peut en déduire des informations sur la physique et le fonctionnement de, de ces étoiles supergéantes rouges. Alors, juste pour vous donner une idée de l'échelle. Hein, je vous ai mis le système solaire à la même échelle à la même échelle que la, la taille de, de Betelgeuse Alors on peut faire encore mieux Donc ça, ça a été fait sur une autre étoile euh, que Betelgeuse Qui est aussi une super géante fonge, Qui s'appelle Antares Et sur laquelle on a détecté aussi donc, des zones plus brillantes hein, euh, à sa surface Et aussi on a pu mesurer la vitesse de ces zones Donc ça, ça donne des informations sur la, la convection euh, à la surface de l'étoile Et ce qui apparaît donc la, les zones qui sont rouges s'éloignent de vous, et les zones qui sont bleues se rapprochent de vous. Ce, qu a, ce, que, ce que nos collègues ont pu voir, c'est que euh, tout, toutes ces zones euh, correspondent à des zones convectives euh, à la surface de l'étoile, et la taille de ces zones convectives ne correspond pas exactement à ce qu'on s'attendait. Donc ça c'est quelque chose sur lequel les, les gens qui font des modèles d'étoiles euh, travaillent en ce moment pour essayer de comprendre ce qui se passe euh, au sein de ces étoiles. Donc on n'a pas tout compris encore sur les étoiles supergéantes rouges. Alors, euh, les étoiles euh, géantes euh, peuvent aussi euh, avoir des, des, des, des, des petits compagnons. Par exemple, on peut avoir une étoile supergéante rouge avec euh, une étoile comme le Soleil qui tourne autour. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là On parle dans ces cas-là d'étoiles en interaction. On parle de binaire en interaction. Et quand les étoiles interagissent, bah, il se passe des choses. Et notamment, une chose qui peut se passer, c'est euh, que euh, l'étoile principale va avaler ou absorber euh, l'étoile compagnon. Donc, ça, c'est des observations qui ont pu être faites euh, il y a déjà quelques années. Donc, par exemple, sur cette étoile v 838 euh, MON, dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, on a pu observer, après l'éruption de l'étoile, euh, le système. Euh, qui se trouve au centre, hein, qui apparaît rouge ici, et on a pu détecter un disque en rotation autour de l'étoile. Et donc aujourd'hui, on sait que euh, c'était bien une étoile binaire euh, qui a avalé son compagnon, euh, et la formation du disque, en fait, donne des informations sur euh, la nature du système qu'il y avait Et aujourd'hui, on a une étoile au centre qui tourne sur elle-même comme une toupie avec un disque. À Mais qu'est-ce qui se passe avant ce, cette éruption Eh bien, en fait, on a ce qu'on appelle des, des étoiles symbiotiques, d'accord Ou à enveloppe commune, euh, comme celle-ci, qui est une étoile euh, qui, qui a été observée aussi mais avant l'éruption, avant l'absorption la, du compagnon. Et on a pu faire des images de la surface de, de, de, de ces étoiles, et donc on peut voir très très précisément comment le compagnon se déplace autour de l'étoile principale. Donc là aussi, grâce à la Donc ça, voilà, je vais ici pour les étoiles super-géantes rouges. Et on va passer un petit peu aux étoiles géantes, donc qui sont d'autres euh, étoiles qui, qui ressemblent au Soleil. Alors sur les étoiles géantes, euh, on a pas mal d'images de leur surface. Euh, donc par exemple, qui signe, euh, cette étoile qui est dans le Vièvre, et celle-ci qui est dans le Sagittaire, Et on retrouve en fait les mêmes euh, caractéristiques que sur les super-géantes. Vous voyez, à la surface, vous allez avoir des, gros, euh, des grosses zones euh, qui, qui sont un petit peu plus brillantes à la surface. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle des, des enveloppes de molécules, parce que ce sont des étoiles froides, donc les molécules survivent autour de ces étoiles, ce qui n'est pas le cas autour du Soleil, par exemple. Et donc, on peut comprendre, euh, essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnent ces étoiles. Euh, ces étoiles froides euh, auront aussi euh, des pulsations donc euh, un petit peu comme les comme étoiles céphéides euh, et donc les fluctuations de cette étoile là ont pu être observées vous voyez que le diamètre de l'étoile varie au cours du temps euh, donc là on le voit, euh, au cours du temps, on voit que le diamètre de ces étoiles change très fortement et il change de quasiment un facteur 2 alors on a d'autres images de ces étoiles euh, géantes rouges qui sont plus précises donc, notamment celle-ci qui a été euh, obtenue euh, assez récemment et sur laquelle on voit aussi des grumeaux à la surface euh, donc qui, sont tous, euh, qui sont tous réels. Et là, on commence à avoir en fait, des images qui ressemblent un petit peu aux images du Soleil, alors un petit peu plus floues, mais c'est quand même euh, un exploit de, de, de faire ça. Et ça permet de, de mesurer en fait, la taille de ces cellules de convection. Donc, euh, là, par exemple, sur cette étoile, la, la, la, les cellules de convection font à peu près la taille de l'orbite de Vénus. C'est quand même assez gros. Voilà. Et aussi, ce qui commence à se fait c'est de comparer par exemple une image d'une étoile géante rouge, comme celle-ci, avec l'image euh, des étoiles super géantes rouges, euh, donc par exemple celle-ci qui en et on se rend compte en fait que finalement, bien que la masse de ces étoiles soit très très différente, et eh elles se ressemblent euh, pas mal, et la physique qui se passe à l'intérieur de ces étoiles, finalement est assez ressemblante. et donc euh, malgré la différence de masse qui est assez euh, conséquente, on peut retrouver une similitude euh, entre ces différentes étoiles. Voilà. Alors, je vais euh, il me reste combien de temps Un Ouais. Donc, je vais passer directement à la fin. Hop. Donc, l'étude de ces étoiles euh, se fait donc avec l'interférométrie. Alors, je vous ai pas, je vous ai effectivement, j'ai oublié de dire tout ce que je vous ai montré en interférométrie ici, c'est de l'interférométrie infrarouge ça c'est important parce que ça marche mieux euh, dans les infrarouges et donc euh, je vais vous montrer un exemple d'instrument euh, qui fait ce type d'image c'est un instrument qui s'appelle Matisse c'est ce qu'on appelle un instrument de nouvelle génération et on peut faire le rapprochement avec d'autres euh, choses de nouvelle génération euh, c'est un instrument infrarouge qui permet de réaliser ces images cet instrument il a été fabriqué en partie à Nice, il a été intégré à Nice à l'observatoire de Nice et il a été envoyé au Chili pour réaliser euh, les images. Euh, des et donc il vient de commencer à être exploité en termes de science et donc on aura des résultats bientôt euh, à vous montrer euh, avec cet instrument, donc, euh, notamment sur la formation des planètes, les trous noirs au centre des galaxies et bien sûr les étoiles rouges. Enfin, je vous remercie. Merci. Ah, Est-ce que vous avez des questions crois qu'il oui. oui. y a des questions. Excusez-moi. Je vais venir, euh, parler en micro. Je ne sais pas si il marche Il y a celui-ci. Oui, ça va, oui, va. C'est un petit peu mystérieux, c'est ce On entend beaucoup parler. Il y a des images qui sont sorties récemment sur le centre de l'autre. Oui. On en parlait beaucoup, là, on fait un métier, on nous explique que plus c'est grand, enfin, plus les points sont éloignés plus on simule un, un, un instrument grand. Mais, en fait, personne ne nous explique pourquoi ça marche comme ça. Et la raison. Pourquoi, parce, pourquoi en éloignant des petits télescopes, on fait un gros télescope Ah, oui. euh... C'est peut-être une vaste question. Mais... Alors, c'est une question qui va être un ouais. peu compliquée de répondre en 5 minutes, mais je vais essayer. Euh... Alors. Euh, quand on fait l'image d'un objet euh, au travers d'un télescope donc par exemple vous avec l'autre œil, vous faites de l'interformité en fait la formation, le processus de formation d'une image c'est de l'interformité ce qu'on appelle la diffraction Alors, euh, si vous, faites, vous pouvez faire une expérience très très simple euh, vous prenez un papier d'aluminium dans lequel vous percez deux trous très très proches et vous essayez de regarder une source ponctuelle donc euh, par exemple un lampadaire très très loin au travers de ces deux trous, et vous verrez apparaître euh, ce qu'on appelle des franges d'interférence, c'est-à-dire des titrés verticaux, euh, qui euh, vous montrent en fait que la lumière interfère, euh, donc les deux, les deux, la lumière qui Ça passe à travers de chaque vois, trou interfère avec, avec euh, l'autre trou. Donc c'est le même principe euh, sur les c'est-à-dire qu'on remplace les trous euh, dans le papier de la lumière par des et on fait interférer la lumière qui vient des deux télescopes. Et comme on observe un objet qui est très lointain, on va créer ces franges d'interférence entre les deux télescopes. Euh, l'objet oui. lointain, c'est l'étoile. Euh, et avec la mesure de ces franges d'interférence, on peut avoir accès à la forme de l'objet. Ça, c'est pas évident. En fait, on recrée une et... image qu'on n'a pas forcément vue. Euh, vu, enfin, on ne voit que des franges, mais... Alors, des franges d'interférence, c'est sont... une image. Ce n'est pas forcément intuitif, mais c'est une image. C'est une image qui est incomplète. Donc, en fait, la, le, le but d'utiliser plusieurs télescopes, c'est pour compléter cette image de manière à la construire petit à petit et euh, réaliser une image complète de, de, la surface de ce présent. Est-ce qu'il y a des questions J'ai une question qui n'est pas forcément euh, en avec le euh, lab. Quand vous parlez de trou noir au centre, alors, un trou noir, c'est l'objet qui reste après certaines explosions de supernova Alors, ça peut être, donc c'est ça, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi des objets qu'on peut trouver au centre des galaxies. La nature de ces trous noirs est différente. les Trous noirs qui sont au centre des galaxies sont beaucoup plus massifs, beaucoup plus gros que les trous noirs. Qui sont issus de l'explosion d'une supernova. Euh, donc euh, ce dont je parlais, c'était les trous noirs au centre des galaxies, qui sont des trous noirs qui font plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Ce qu'on appelle des trous noirs, noirs supermassifs. Euh, c'était là. Trous noirs au centre des galaxies. Donc ce ne sont pas les trous noirs stellaires, qui sont un autre type de, de trous noirs. Non. Allez, les trous noirs au centre des galaxies, c'est une très bonne question, et si on trouve la réponse, on sera très content. <rire> on ne sait pas. On sait pas. Des Alors ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, en fait, ce sont des trous noirs qui absorbent bah, la matière qui se trouve dans leur environnement, mais la formation de ces trous noirs au centre des galaxies, on n'a pas vraiment d'idée précise de comment ils se sont formés initialement. Alors un trou noir, oui. Aujourd'hui, dans l'univers actuel, ça ne peut que grossir puisque la toute matière qui rentre dans le trou noir euh, ne peut pas s'échapper. Excusez-moi. Par contre, euh, Stephen Hawking dans les années 90 a, a prédit que euh, les trous noirs peuvent s'évaporer par d'autres mécanismes, par des mécanismes de, de mécanique quantique. Euh, et donc en fait petit à petit le trou noir s'évaporent, mais le, le temps d'évaporation d'un trou noir est bien supérieur au temps de, de, de vie de l'univers jusqu'à présent. La euh... matière qui est absorbée est émoué, la masse euh, augmente. Oui, la, la masse du trou noir, euh, s'il y a de la matière qui tombe dessus, euh, elle augmente, elle ne peut pas diminuer. Donc, il a, il va, il va trucs, hein. Non, je ne dirais pas qu'il a brûlé, Non. Qui s'évapore par la matière. Pardon Et comme vous qu'après, quand le gaz est plus éclaté, il faut savoir plus c'est la matière. C'est que cette matière pense que c'est peut-être à disparaître, la matière ne pas. Non, alors, un trou noir, d'après sa théorie, un trou noir s'évapore par le rayonnement. Donc en fait, il y a du euh, rayonnement qui est, est très très très faiblement émis par le trou noir. De euh, et dans la durée, en fait, ce, ce rayonnement, qui a une énergie, euh, fait que la masse du trou noir diminue. en fonction De la matière en énergie, ça, ça ça. Et, Les images de rayonnement qu'on voit au pôle du trou noir, c'est J'ai vu des images Il y a des rayonnements qui partent... Ah, vous parlez des jets. Oui, les jets, en fait, ils ne viennent pas du trou noir. Ils viennent de, de, de, de, de la matière qui est en orbite autour du trou noir. Donc, euh, en fait, tout ce qui rentre dans, le, dans ce qu'on appelle l'horizon du trou noir, n'en ressort pas. Donc ça, c'est de la matière qui est chauffée autour du trou noir, sous forme d'un disque. Hein. Et euh, pour euh, la conservation de, de l'énergie, la conservation du moment cinétique, euh, une partie d'énergie doit s'échapper obligatoirement sous forme de jets. Mais elle ne rentre pas dans le trou noir. Autour du trou noir, que ça se passe. mais avant de parler de l'essence même de la création d'un trou noir, c'est pour parler de l'essence de fonction qui varie selon l'autre moment. Parce qu'un trou noir, c'est peut-être pas que. ça ne peut pas détruire ou avaler des matières, ça peut peut-être réguler quelque chose, ou créer même quelque chose, c'est comme un environnement très facile, aussi, puisqu'ils sont au centre aussi de cette égale. Si on ne parlait pas de fonction, Différent, différentes fonctions ils avaient dit qu'à ils n'étaient pas tous de la même nature ah. de... différentes natures oui mais sont pas différentes fonctions, différentes fonctions. Ah, alors c'est moi qui m'a interprété oui. je suis désolé on va devoir euh, s'arrêter là <rire> merci à Florentin merci à vous d'être venus.